On a tous en nous un enfant qui ne grandira jamais tout à fait, que l'autre peut facilement blesser ou vexer. C'est ce qu'en thérapie, on appelle la blessure narcissique. Tant qu'on n'a pas été les colmatés, il y aura toujours cette mémoire qui va nous rendre réactionnel sur cette part narcissique de nous qui empêche toute relation. Le narcissisme empêche toute relation. Deux narcissismes qui se fritent, il n'y a pas d'issue.